te faire bien voir, ça c'est le premier étage que me renvoie comme information, ta structure. Ok. Euh, l'argent dans ta structure, qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la la, la réelle définition de l'argent La définition inconsciente de l'argent, c'est ta manière de faire du bien aux autres. Alors, toi, tu as engrammé la croyance, donc l'information, une croyance, c'est pas négative, que L'argent, c'est égal de l'amour. Et tu as totalement raison. Argent égale l'amour. Euh, sauf que derrière ce système, donc cette information que tu as très bien compris et que tu intègres, il y a une suite de tes besoins. Il y a une suite de comment tu pourrais te faire du bien avec cet argent, matériellement parlant, dans ton confort de vie. C'est pour ça que tu as mis en place ce système de « je donne, dès que j'ai de, de l'argent, j'en donne » pour éviter... Euh, d'accéder à un confort matériel que je mérite. Pourquoi Parce que tu es une mauvaise fille. Pourquoi Parce que il y a une interdiction posée sur je peux m'arrêter. En fait, tu ne peux pas t'arrêter. Il faut toujours que tu cravaches. Il faut toujours que ce soit toi la, la première sur le podium, soit toi la première arrivée, ce soit toi la première qui soit qui soit à la vue de tous, parce que c'est comme ça que tu as intégré ce que c'était l'amour. Parce que sans ça, tu n'es rien. il y a vraiment un... Sur l'être multidimensionnel que tu es, il y a un étage qui a engrammé le choix que si je ne suis pas la première, si je ne cra cravache pas dans la vie, je ne suis rien. Je ne peux pas prétendre à être humain, je ne peux pas prétendre à suivre mes besoins. Et tu t'es fait, j'ai envie même envie de dire, tu t'es fait cravacher. Et tu as trop cravaché dans la vie. T'as l'habitude, en fait, as derrière ta structure a l'habitude d'un système d'un qui est un étau qui te compresse constamment parce que c'est comme ça que tu bouges. T'as pas appris. Euh, ok, je vais dire ça autrement ta motivation ultime qui te pousse en avant, ce n'est pas le plaisir ou le désir, c'est cet étau qui te resserre. C'est ce côté uh, pression constante qui, par cette peur générée, et on va y revenir, sur cette peur te fait bouger. Cette peur concerne tout le groupe. Euh, c'est peur de trouver des partenaires adéquats dans la vie. Peur de me faire épauler. C'est une peur de... C'est une peur de l'autre. Je suis en train de la sentir passer là. C'est une véritable peur de l'autre. Euh... Et pourquoi est-ce qu'on a peur de l'autre Pourquoi, pourquoi est-ce que toi, groupe, tu as peur de l'autre euh... Qu'est-ce qui me fait, lui Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur de l'autre Pour être sûr de se retrouver. Ah oui, voilà. Comme on, je dis tu, mais je parle pour le groupe. Euh, toi, groupe, puisque tu n'arrives pas à te recentrer sur toi-même toi de, de, de manière naturelle, tu as mis en place une sorte de stratagème pour le faire quand même, parce que, si, on ne se pas, si, si, on, si tu ne te recentres pas sur tes besoins, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas savoir si tu as faim, si tu as soif, si tu as envie de dormir, si tu as envie d'être réveillé, si tu as envie d'aller voir telle personne ou si tu as envie de, euh, de rester seul. Ça sous-tend littéralement tous les aspects de nos vies. Même si ça a l'air méga subtil, méga subtil quand on en parle. Euh, mais toi... Ok. Aller vers toi-même, donc te retourner vers toi-même, vers tes besoins, par toi-même, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire, que tu ne sais pas faire parce que euh, quelque part, tu as peur de te retrouver en face de tes démons intérieurs. Tu as peur de te retrouver en face de ces énergies qui sont là, latentes, à toquer à la porte depuis quelques temps, quelques années, quelques mois, peu importe, et qui te demandent juste c'est un regard, une attention. Euh, pourquoi Parce que, tu n'as pas l'impression de pouvoir donner de l'attention à quelqu'un et encore moins à toi-même. Donc, tu t'enfermes dans une sorte de, de cocon, de tanière qui est beaucoup trop sombre pour toi. Tu as peur de l'autre et c'est cette peur de l'autre qui te fait fuir dans ta tanière. Mais tu ne fuis pas pour te guérir, tu fuis pour fuir l'autre. ce que ça apporte, parce que ça apporte quand même du positif. Du positif, c'est quelque chose, c'est une ressource. Euh, ça apporte que tu as ton monde intérieur de développer, que tu sais rejoindre l'autre, puisque tu ne sais pas rejoindre l'autre au niveau physique, au niveau émotionnel. Euh... Quoique si, au niveau émotionnel, c'est bien posé dans la structure. Mais derrière, il y, y, y a une forme de domination, parce que tu agrippes l'émotionnel, pour, tu agrippes l'autre pour, euh, pour qu'il te donne de l'attention. Là aussi, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dire, euh, mais j'en reste là. Merci à toi Denise, salut.